Emmanuel Macron ne sera pas au second tour de la présidentielle. Bon, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai reçu la fameuse lettre de Macron euh, un matin, voilà, je reçois cette lettre, et puis je lis, et, et en fait, euh, il va perdre, <rire> il va perdre, clairement il va perdre. Bon, cette lettre c'est un peu euh, Macron la victimisation, c'est-à-dire que si, euh, si on pouvait résumer en deux points, il y a en gros... Macron euh, se déresponsabilise, c'est la faute à la fatalité, euh, c'est pas lui, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute. Mais voilà, donc, euh, en, en gros, il y a ça, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est, on, s on, on s a battu ensemble, on, s on a combattu ensemble, on était incroyables ensemble. Et bon, euh, ça, ça marche pas, quoi, ça marche pas. Bon, sur la responsabilité, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus euh, que, bah, tout simplement, euh, bah, il est président de la République, quoi, il est responsable, il faut arrêter à un moment, euh, voilà, il est responsable. L'autre point, par contre, est plus intéressant. C'est-à-dire que le côté « je suis avec vous, j'ai été avec vous » tout du long. Enfin, Macron, c'est quand même celui qui emmerde les non-vaccinés, euh, qui euh, dit qu'il y a des gens qui ne sont rien en plein milieu d'une gare, euh, qui dit qu'il y a 66 millions de procureurs contre lui. Enfin, je veux dire, euh, on traverse des choses ensemble, faut, faut pas déconner, quoi. Enfin, il n'est pas du tout dans ce, dans ce truc-là, quoi. Et puis là, en ce moment, il y a deux trucs rigolos qui sont arrivés. Il y a le programme qui est arrivé il y a quelques temps. Euh, s'il a un programme c'est quand même qu'il peut faire des trucs donc qu'il y a bien une responsabilité derrière les cinq ans qu'on vient de vivre, mais il y a aussi un autre truc, c'est sa fameuse déclaration de patrimoine qui est quand même incroyable parce que soit il ment. Euh, soit il ment parce que vraiment c'est pas possible quoi, il a déclaré un patrimoine extrêmement faible par rapport aux autres candidats alors que ça fait 5 ans qu'il est logé, nourri, blanchi et qu'il gagne en plus dix mille balles par mois à un moment c'est voilà, pas possible, donc soit il n'a il a pas déclaré un certain nombre de revenus soit en fait il claque tout et soit, en fait, euh, s'il veut pas que les pauvres ils aient d'argent, c'est parce qu'en en fait, il se rend bien compte que, vu comment lui, il s'en sert, évidemment qu'il faut pas donner de l'argent à des gens qui dépensent comme ça, qui flambent tout le temps. Mais enfin, tout ça, c'est un peu superficiel sur la stratégie de Macron. Il y a vraiment un truc fondamental sur la stratégie de Macron qui, à mon avis, va le faire perdre, mais vraiment le faire perdre assez violemment, c'est que avant Macron, c'était la confrontation. Et là, c'est plus le cas du tout. Macron, avant, c'était les bains de foule, c'était euh, les qu'ils viennent me chercher, euh, c'était la, la ouais la confrontation en permanence, il aimait bien aller euh, face aux gens, alors souvent il disait des dingueries, donc c'est peut-être pour ça qu'on lui a dit d'arrêter, mais il n'empêche que voilà, il aimait bien euh, faire des bains de foule, alors sur la fin il choisissait les personnes qui faisaient partie de la fameuse foule, mais... C'est quelqu'un qui allait à la confrontation, qui qui avait bien tapé quoi, qui avait bien tapé dedans. Alors tapé dans les droits sociaux oui, mais euh, qui, qui avait bien tapé dans, dans la confrontation quoi. Le fameux costard qu'on achète en travaillant, le, le traverser la rue pour trouver un travail, euh, les gens qui ne sont rien, tout ça, c'était dans des logiques de confrontation. Il était face à un public, alors un public souvent choisi, mais il n'empêche qu'il était face à un public. Et là, c'est plus du tout le cas. Donc là, la campagne 2022, c'est une campagne pour Emmanuel Macron de retrait. Il n'est pas là en fait. Alors il ne fait pas de débat, bon ok, d'accord, mais euh, même globalement, on a l'impression que c'est le grand absent du truc. Les, les seuls fous où il sort, c'est pour euh, dire qu'il a un programme, et euh, bon, vu le programme, franchement, ce pas sûr que ça marche. Mais c'est surtout que, au départ, c'est quand même le président jupitérien. C'est censé euh, être le chef, puis en plus, depuis, il est devenu le chef de la droite, et la droite, son truc, c'est l'ordre, c'est le, le culte du chef, justement. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui se taire, bah, c'est pas très très rassurant pour les gens de droite. Le qu'ils viennent me chercher, c'est moi le responsable. Enfin, ça, c'était un Macron euh, qui était euh, assumé comme le chef de la droite, voilà, il y avait quelque chose. Là, on a l'impression, enfin, si j'étais de droite, je dirais que, que c'est un lâche, quoi qu'il ne veut plus rien faire. Enfin, vraiment, on a vraiment l'impression de d'un petit animal blessé qui est en train de se terrer parce qu'il a peur de son prédateur. C'est très, très bizarre, quand même, comme stratégie. Et, et pour moi, clairement, c'est une stratégie perdante. Puis sur le fond, il y a même un gros, gros souci, c'est que Là, euh, il dit que c'est tout la faute à la fatalité, au Covid, au gilet jaune, machin. Sauf que, faut pas oublier que euh, tout l'argumentaire de Macron, c'est justement, les gens sont responsables de leur destin, machin. Donc, en fait, quand c'est les pauvres, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut traverser la rue, on trouve un travail. Quand on veut s'acheter un costume, on y va en travaillant. Mais par contre, quand c'est lui, ça n'existe plus, il n'y a plus de responsabilité. C'est caduque. Tout ça pour dire que, à mon avis, Macron ne sera même pas au second tour ne croyez pas aux sondages, hein. euh, j'ai déjà fait des vidéos sur les sondages, les sondages c'est vraiment euh, vraiment vraiment pourri, euh, c'est assez calamiteux qu'on se base là-dessus pour tout un tas de trucs, donc non, ne croyez pas aux sondages, vraiment pour le coup je pense que ça n'a aucune valeur, en vrai ne me croyez pas non plus, euh, faut pas oublier que j'ai quand même prévu que Hollande serait candidat en 2022, hein. j'avais parié qu'il allait y avoir un bulletin François Hollande dans les candidats de 2022, ça n'est pas le cas. Je revendique quand même le statut de semi-prophète pour ça, puisque figurez-vous qu'il y a un article qui est sorti dans Le Monde la semaine dernière pour dire que, en fait, tout était prévu pour que si Hidalgo partait, eh ben, François Hollande prenne la suite. Donc, il y avait bel et bien une préparation de candidature du côté de François Hollande. C'est juste que Anne Hidalgo, de manière <rire> un peu obstinée, a cherché à rester candidate. On va voir à quel prix pour le PS. Mais du coup, voilà, je suis quand même semi-prophète. Il y avait possibilité que, euh, ce cher François Hollande soit euh, candidat à la présidentielle 2022, c'est juste que euh, les circonstances ont fait que c'est pas ma faute. Donc là, si je me trompe, et si Emmanuel Macron est au second tour, Bon déjà, euh, ce serait pas mal logique quand même parce que en général, les candidats sortants vont au second tour mais si c'est pas le cas, euh, considérez que j'ai à moitié raison puisque de toute façon, il y a la moitié des gens du second tour on est d'accord, il y a la moitié des gens qui sont au second tour qui ne seront forcément pas Emmanuel Macron Bref, en tout cas, euh, la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est perdante hein, clairement, il euh, y a un gros souci au niveau de sa stratégie je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont commencer à se mettre en place euh, avec pas mal de, de doutes, il hein. y a beaucoup de gens qui doutent euh, de Emmanuel Macron, euh, notamment dans le staff d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même assez, euh, assez inquiétant pour sa candidature. Moi, je vais pas m'en plaindre. Hein. En vrai, euh, si on pouvait s'arrêter là, euh, Emmanuel Macron, ce serait avec plaisir, euh, va chez McKinsey euh, faire différents scandales, franchement, on ne te retient pas, pars de cette présidence de la République, ce serait euh, quand même assez formidable. Du coup, voilà pour cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura convaincu qu'Emmanuel Macron ne sera pas au second tour, ou en tout cas, perdra cette élection 2022. En attendant la suite, portez-vous bien et à très bientôt.